Mais qu'est-ce qu'on fait? On rien à faire, c'est trop plat. Ben, on fait-tu... Euh de l'eau? Non, non, on fait toute la journée. Après on peut pas faire des backflips, c'est les gars, euh, ah, voulez-vous vous entraîner? Il même en notre entraîneur. Oui. Il oui. Ah ça ça ça ça ça un Allez, de down. down! Deuxième, leçon. L Étoile de mer. <truits> Troisième exercice, le cul de Elle est plutôt très belle. <truits> Exercice <rires> 4 Le <rires> euh, Là, je, je... On sera plus capable Non Non Non ah ah pété, là je manquais un bout, là. 3, 4, 10! We'll be to train, man. Like a firm. the? <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> What the? <inaudible>